Bonjour, lors de cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de fécondation chez les angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. On a vu donc lors des deux premières vidéos que le gynécée forme l'osphère qui est le gamète femelle. Cette osphère se trouve dans le sac embryonnaire <coughs> qui est lui-même dans l'ovule, et l'ovule dans l'ovaire, et l'ovaire est une partie du gynécée. Et on a vu aussi que l'ondrocé forme les grains de pollen. Les gamètes mâles, on ne les a pas encore vu <rire> Donc, pour qu'il y ait une fécondation, il faut que ces grains de pollen rejoignent le gynécé. Et on verra que lors de cette action, les gamètes mâles vont se former. Comment cela se passe-t-il Comment s'appellent ces phénomènes Pour cela, on va. Analyser ces quatre expériences la première expérience est tout simplement ce qu'on appelle une expérience témoin puisque on n'a rien fait la fleur reste telle qu'elle avec les l'appareil mâle au long et l'appareil femelle ou le gynécée mais ce qu'on a fait on a entouré cette fleur par ce qu'on appelle un gaz, c'est-à-dire un tissu qui ne laisse passer que la lumière et l'air et ne laisse passer aucune particule comme les grains de pollen. Le résultat est la transformation du pistil en fruit qui contient des graines, cela veut dire qu'il y a eu fécondation. Lors de la deuxième expérience, on a isolé l'appareil reproducteur femelle le gynécée de l'appareil reproducteur mâle le résultat on n'est pas de transformation du pistil en fruit donc pas de fécondation on déduit alors que pour qu'il y ait fécondation il faut qu'il y ait un contact entre l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle de quelle manière se fait ce contact et en quoi constitue consiste-t-il L'expérience 3 va nous le montrer, puisque l'expérience 3 est tout simplement la reprise de l'expérience 2, avec une petite modification, à savoir, on a pris des grains de pollen d'une de, étamine de la même fleur, et on les a déposés sur le stigmate du gynécée. Le résultat, c'est la transformation du pistil en fruit qui contient de, des grains. Autrement dit, il y a eu fécondation. Donc, pour qu'il y ait fécondation, il faut que les grains de pollen se déposent sur le pistil du Gynécée. L'expérience 4 nous montre que lorsque les grains de pollen d'une autre espèce se déposent sur le pistil d'une espèce différente, il n'y a pas de transformation du pistil en fruit, c'est-à-dire il n'y a pas de fécondation. Donc pour qu'il y ait fécondation, il faut tout simplement le dépôt des grains de pollen, des étamines d'une espèce, sur le stigmate du GNC de la même espèce, que ce soit de la même fleur ou d'une fleur, Différentes. On parle alors de la notion de pollinisation et cette image nous montre bien cette pollinisation puisqu'on voit bien des grains de pollen déposés sur le stigmate d'une fleur. Sans les grains de pollen et là c'est le stigmate qui apparaît formé de 5 qui sont soudés au niveau du filet et du de l'ovaire. Ces, ces grains de pollen pour qu'ils soient transportés d'une fleur à une autre, eh bien, ils font appel à ce qu'on appelle des agents pollinisateurs. Ce sont souvent des insectes qui en se déplaçant d'une fleur vers une autre en se déposant sur une fleur, ils vont transporter sans le savoir les grains de pollen d'une fleur à une autre. Ces agents, ces agents pollinisateurs peuvent être aussi l'homme, ou le vent, ou l'eau. Que se passe-t-il alors lorsque les grains de pollen se déposent sur le stigmate d'une fleur et bien, tout simplement, ils vont subir un phénomène qu'on appelle la germination des grains de pollen. Pour le mettre en valeur, on va analyser ces deux expériences. Lors de la première expérience, on a déposé des grains de pollen de différentes espèces dans un milieu nutritif qui contient des nutriments et aussi qui contient des enzymes. On remarque que tous les grains de pollen ont développé un tube pollinique. On dit qu'ils ont, qu ont germé. Et on voit bien que ce tube pollinique est formé dans tous les sens, sans exception. La deuxième expérience est presque la même que la première, sauf que on va changer les enzymes par un morceau de stigmate qui appartient à la même espèce que certains grains de pollen. Et le milieu est toujours un milieu nutritif. Et on voit que seuls les grains de pollen qui sont de la même espèce que le stigmate développent ce tube pollinique, et ceci dans le sens du stigmate. Pas dans n'importe quel sens. Donc on déduit que ce stigmate, lorsque les grains de pollen s'y déposent, ils vont trouver et... Le, nutrité, c'est-à-dire des nutriments pour développer ce tube pollinique et aussi, ils vont trouver les enzymes. Les grains de pollen, lorsqu'ils développent leur euh, tube pollinique, c'est-à-dire lorsqu'ils germent, on peut le voir sur cette belle photo, on voit bien que le grain de pollen forme un tube pollinique qui est tout simplement un prolongement, de la membrane cytoplasmique de la cellule végétative. Et après ce prolongement, on voit bien que les cellules, surtout la cellule génératrice, va s'engouffrer dans ce tube pollinique pour aller rejoindre l'osphère au niveau de l'ovaire. Et sur cette photo aussi, qui représente cette germination des grains de pollen obtenus par un microscope électronique à balayage. On voit bien ici ce qu'on a appelé les pores germinatifs et on voit bien ce tube pollinique qui est en train de germer. Là, cette germination va assurer la fécondation c'est à dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles donc en premier lieu les grains de pollen se déposent sur le stigmate du gynécée c'est la pollinisation en deuxième lieu les grains de pollen vont germer c'est la germination cette germination sera assurée par le noyau de la cellule végétative qui va pousser ce prolongement cytoplasmique. Et dans ce prolongement cytoplasmique, la cellule végéta, euh, génératrice plutôt, va subir une division pour devenir deux cellules qui sont tout simplement des entérosoïdes et qui représente tout simplement les gamètes mâles une fois arrivé au niveau de l'ovule le tube pollinique va passer vers le sac embryonnaire à travers le micropyle. et une fois au sac embryonnaire les deux entérosoïdes les deux gamètes mâles vont pénétrer dans le sac embryonnaire, un des gamètes va fusionner avec le noyau de l'osphère du gamète femelle et l'autre noyau va fusionner avec <coughs> les deux noyaux polaires. Si on résume ici, on a deux entérozoïdes. Un des entérozoïdes va entrer pour fusionner avec le noyau de l'osphère le résultat est tout simplement la formation d'un noyau 2N c'est une fécondation et qui va permettre de former une cellule œuf de Zen dite cellule œuf principale le deuxième noyau va entrer dans le sac embryonnaire pour fusionner avec les deux noyaux polaires. Le résultat, c'est la formation d'un noyau appelé qui va former une cellule œuf dite accessoire 3 zen. Ainsi, on peut parler d'une notion d'une double fécondation. Merci de votre attention et à bientôt.